C'est donc euh, les diables que je dois gronder. Hey Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire On ne se fait pas justice soi-même. Oh, C'était un peu plus celui-là, Je l'en bien. Hein. C'est un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant D'Artagnan, Votre Majesté. Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de sa majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Puis je faire pour son fils. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont sept, nous sommes trois. Ah Il me semble à moi que nous sommes quatre. Ah tu veux pas le tuer, s'il te plaît Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes C est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Des difficultés. Mort enterré. On ne peut pas laisser faire ça. Il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine travaillez-vous madame le diable probablement